Oh, regarde ces beaux papillons Il y a un rouge et un vert Un papillon vert et un papillon rouge Ça fait deux papillons Il y en a toute une collection <rire> Le petit dernier a l'air perdu, il faudrait pas l'oublier Compte avec moi Les, Les deux, gros deux gros et un, deux, trois petits papillons Deux parents! Plus 3 bébés papillons égale 5 jolis papillons de toutes les couleurs. Est-ce qu'on peut compter des animaux différents aussi Bien sûr. Si on ajoute un chat aux 5 papillons, cela fait 1 de plus. Et 6 animaux en tout. 1 plus 5 égale 6. de 7 cases Et 3 de plus Mais que fait ce chat Il veut qu'on les ajoute 7 plus 3 égale Attends, laisse-moi compter sur mes doigts 10 Et 1 de plus 11 C'est encore une addition <rire> Serpentin Serpentin Réveille-toi Oh Oh Colette a pondu un bel œuf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C'est une dizaine 10 plus 1 égale 11 <rire> Et deux de plus Combien avons-nous deux en tout On a donc deux dizaines d'œufs, ça fait 20, Plus trois œufs pendus Qu'avons-nous finalement euh, Une omelette <rire> Mais non La somme, c'est 23. Pour ajouter un nombre à un chiffre à un nombre à deux chiffres, il faut compter les dizaines ensemble, puis rajouter les unités. Oh là là, 8 œufs Bravo Gina. Merci les poulettes. On va savoir combien nous avons d'eux maintenant. On en avait 23. Alors 23, c'est 20 plus 3, il y a donc deux dizaines. On compte les unités. 3 plus 8, ça fait 11. Il y a une dizaine de plus, ça fait trois dizaines. On obtient 31. 23 plus 8 égale 31 noeuds. Bonjour Gina, bonjour Colette, bonjour petit poussin. C'est trop mignon. Combien y a-t-il d'œufs dans cette boîte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce sont des boîtes de 10 œufs. Dans cette boîte, il y a une dizaine d'œufs. Mais... Avec toutes ces boîtes, on a combien d'œufs au total T'es trop forte, Colette! Tu as trois boîtes de 10 œufs, donc trois dizaines d'œufs. Et toi, tu as 5 boîtes. Alors, on a combien de boîtes en tout? 3 plus 5 égale 8. Donc, on a 8 boîtes, ou huit dizaines d'œufs. Et toi, petit pousson t'as compris? C'est un zéro Regarde Maintenant ça fait 30 œufs plus 50 œufs 80 œufs Eh oui 8 dizaines égale 80 unités Alors toi qui sais ajouter des dizaines, peux-tu calculer 20 plus 10 2 plus 1 égale 3, donc 20 plus 10 égale 30 D'accord, il faut additionner les dizaines Alors peux-tu calculer 30 plus 30 Et 40 plus 20 Et 10 plus 50 bon. <rire> D'accord, d'accord petit poussin, on va additionner nous-mêmes photographie quoi Tu m'as promis une surprise. Attends Tu ne les vois pas mais ils sont là. Waouh Comptons-les. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Ça fait pile une dizaine. Papillon rouge plus 4 bleus égale 14 papillons 17, 18, 19 et 20 Incroyable Ici il y en a 20 C'est vraiment la prairie aux papillons Et 3 de plus C'est moi qui fais l'addition 20 plus 3 égale 23 papillons et combien y a-t-il de papillons dans toute la prairie Oh non Vilain matou Comment on va faire notre addition maintenant Heureusement, on a les photos Bien joué Bon, je commence par les dizaines 10 plus 20... Ça fait 30 Ou 3 dizaines Autour des unités maintenant 4 plus 3 égale 7 Bon, si on ajoute... 30 plus 7, ça fait 37 Il y a donc 37 papillons dans la prairie Merci les craies pour ce magnifique arbre de calcul Pour faire une addition, on peut aussi la poser 4 plus 3... 7 T'as vu Pour une addition posée, on commence toujours par compter les unités Et ensuite les dizaines Une dizaine plus deux dizaines... Égale trois dizaines Et bien sûr, on trouve le même résultat 37 papillons Dont un sur le nez du chat <rire> Oh là là Tous ces papillons Je me demande combien il y en a le chat, tu veux bien nous aider Regarde Pour ça, on a amené des serres à papillons Tu n'as qu'à les faire entrer dedans et on pourra les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 aussi chaque serre contient 10 papillons, mais... Et les autres alors 10 papillons plus 10 papillons, c'est deux dizaines Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papillons, ça fait 27 papillons en tout Regarde, le chat a trouvé une autre prairie aux papillons Oh Et dans cette prairie, il y a une dizaine de papillons et 1, 2, 3, 4, 5 papillons 15 papillons Oh là là Mais ça fait beaucoup de papillons ça Comment on va faire pour savoir combien il y en a en tout 27 plus 15, ça fait... Euh, 27 et 1, 28 Et 1, 29 Et 1... Oh là là Je ne vais jamais y arriver comme ça et Pourquoi tu poses pas ton addition 27, c'est deux dizaines et 7 unités. Et 15, c'est une dizaine et 5 unités. Et pour faire la somme de tous les papillons, on commence toujours par les unités à droite. 7 plus 5 égale 12. 12, il y a une nouvelle dizaine. Je pose 2, je compte les dizaines, sans oublier la retenue. Alors, 1 plus 2 plus 1. Égal 4 dizaines. Il y a donc 42 papillons au total. Le chat Mais qu'est-ce que tu fais Il préfère pourchasser les papillons plutôt que de les compter. <rire> chat on va chercher des oeufs au poulailler tu viens avec nous ah, tu ne veux pas laisser ton chat il est sur la case 11 et eh bien on va le chercher je parie que tu ne sais pas de combien de cases le chat doit avancer pour arriver jusqu'à lui 1 2 3 4 5 6 7 8 cases il a avancé de 8 cases 3 plus 8 égale 11. Et maintenant, au poulailler. Toutes les poules ne sont pas encore rentrées Le fermier nous a dit qu'il en possédait 23. On pourrait compter combien il lui en manque. Alors, sur le perchoir du haut, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poules. Une dizaine, quoi plus une poule, 11 poules présentes. Le perchoir du milieu a le même nombre de nids que celui du haut, 10. Donc sur ces deux perchoirs, il y a deux dizaines de poules. Pour aller de 11 à 20, il faut 9 poules. Il y a aussi trois nids vides. 9 plus 3 ni vide égale 12 Et si on ajoute les 11 poules qui sont là aux 12 poules qui manquent ça fait bien les 23 poules du fermier On va vérifier en posant une addition à trous À trous Comme dans le gruyère <rire> Mais non Allez, 11 poules, c'est une dizaine de poules plus une. On commence toujours par les unités Alors de 1 pour aller à 3... Ça fait 2. Maintenant les dizaines. De 1 pour aller à 2, ça fait 1. 11 plus 12, ça fait bien 23 poules. Et avec tous ces bons œufs, on va pouvoir faire plein de crêpes. Mmh. Si le chaton ne les casse pas tous. Bonjour Serpentin. Bon... Oh non GG, tu vas pas venir nous embêter. Bon, tu peux rester. Mais tu ne nous gênes pas, d'accord Oh, regarde comme ils sont beaux. Magnifique. J'aimerais qu'il y en ait dix comme ça. D'accord. Alors voyons voir. Si on a trois papillons sur une branche... Combien en faudrait-il pour en avoir 10 en tout Comptons ensemble. De 3 pour aller à 10, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait 7. Le rêve, ce serait d'avoir plein de papillons multicolores. Oh oui Mais combien c'est quoi ton nombre préféré 47 Alors 47 papillons, ce serait bien Ah zut J'en compte seulement 19 Bon ben on n'est plus très loin de 47 alors 19 plus quelque chose égale 47 Il en faut... Oh mais j'en sais rien moi, j'ai pas assez de doigts pour avoir en tout 47 papillons, on va poser l'addition à trous à la verticale. Je commence par les unités. 9 pour aller à 7. C'est impossible C'est donc 9 pour aller à 17. Ça fait 8. 9 plus 8 égale 17. Donc on pose le chiffre des unités 8 et on retient 1. On continue avec les dizaines. 1 plus 1 égale 2. 2 pour aller à 4, c'est 2 Je pose le chiffre des dizaines, 2, ça fait 28 Donc, pour avoir tes 47 papillons, il en manque 28